Aujourd'hui le 31 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes de l'armée ont vaincu trois groupes tactiques de compagnie des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Timkovka, Kislovka et Novoslovskua de la région de Kharkov. Plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois camionnettes ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, à la suite d'un engagement de tir complexe des unités des forces armées ukrainiennes dans la région du village de Serebryanka en République populaire de Lugansk, les pertes irrémédiables de l'ennemi se sont élevées à 140 militaires ukrainiens, 5 chars, 7 véhicules blindés de combat et 4 camionnettes. Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives, effectuant des frappes avec l'aviation opérationnelle et tactique de l'armée, L'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds dans les zones où se concentrait la main-d'œuvre et l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes. Dans la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de transport de troupes, quatre véhicules blindés et trois camionnettes ont été détruits dans cette direction. Dans la direction sud-donetsk, à la suite d'opérations offensives réussies, les troupes russes ont libéré le village de Dorosnyanka, région de Zaporosi. Jusqu'à 50 militaires, trois véhicules de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés et cinq camionnettes ont été détruits. à la suite de frappes avec des armes de haute précision des forces aérospatiales russes, trois points de déploiement temporaire de mercenaires étrangers ont été touchés dans les zones des colonies de krasny Liman et Chervon et Yandibrova de la République Populaire de Donetsk. Pendant la journée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 75 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir des effectifs et du matériel militaire dans 92 districts. Dans la zone de la colonie de Fedorovka en République Populaire de Donetsk, une position a été ouverte et le radar du système de missiles antiaériens ukrainien S-300 a été détruit. Dans les zones des colonies de Chazovia, Artmovsk, Avdivka et Vesilhoa de la République Populaire de Donetsk, 5 stations radars de contrebatterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites. Deux dépôts de missiles et d'armes d'artillerie et de munitions des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Bogatir dans la République populaire de Donetsk et de Kamenskoye dans la région de Zaporozhye. Au cours d'un combat de contre-batterie sur des positions de tir près du village de Konstantinovka, un lanceur d'un système de lance-roquettes multiple deux véhicules de combat du système de lance-roquettes multiples Grad et un opusier automoteur de Essinvozdika ont été détruits. D'où des bombardements des zones résidentielles de la ville a été réalisé Donetsk et d'autres colonies de la République populaire de Donetsk. Dans les zones des colonies de Soversk, Stuposhki et Fedorovka de la République populaire de Donetsk, quatre systèmes d'artillerie m 777 de fabrication américaine ont été détruits sur des positions de tir. Dans la région de la colonie de Serebrianka de la République populaire de Lugansk, un obusier automoteur d'un de fabrication tchèque a été détruit. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu deux hélicoptères militaires de l'armée de l'air ukrainienne dans les zones des colonies de Novovazilievka et de Novokonomichesko et de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, huit véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Baranikovka de la République Populaire de Lugansk, Kirillovka, Volnois, Shervon et Yadibrova, Volodino de la République Populaire de Donetsk. Vasilievka de la région de Zaporosi et Konstantinovka de la région de Kerson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 355 avions, 198 hélicoptères, 2764 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7338 chars et autres véhicules blindés de combat, 957 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3752 pièces d'artillerie de campagne et mortier. Ainsi que 7846 unités de véhicules militaires spéciaux.